Okay, le 4ème mois et le samedi, abonnez-vous pour l'événement de Joufou de Patati Patata, du côté de Lombia Bada, du quartier Lombia Bada. Il n'y a pas que de une deuxième édition, c'est le cinéma 4, 6, 7 heures. Euh, mais, dans le mois de mai qui va commencer, nous invitons à être bénis, à participer aussi à ce, ce grand, grand événement qui a connu plusieurs artistes. Il y aura Samu Sixer Béléa, euh, Jusqu'à 95, MC1, Carter Boy de Sabago sera là. Et plusieurs artistes locaux seront là, les partenaires qui vont succéder à cet événement. On a comme Tiracho, Radio Tiracho, et Yakuatjolo, et Yala FM, de Radio de Daroa des maquis standards comme Patati panatique ou il y aura plusieurs maquis comme le père de nous va dire de faire son événement nous parler de l'événement, je suis tout à fait présent à l'événement depuis le panatique en tant le 4 Patat du côté du le de père bada ici le il y a du Camero, le Banuja, le Festival des événements aussi il y a beaucoup de festivals est-ce que ça toujours du 4 5 6 7 ici le bada la pizza française les réunie, tout ça pour éviter les vrais Après, de vous, après, après, vous après, vous vous après, vous après, Vous après, tous les démarches après, après, après, après, après, après, après, sont après, après, après, après, On a après, avec le après, du côté de après, après, après, des donc nous incitons les personnes du lieu commercial, du milieu de département... Je le, le suis un peu fatigué du lieu de cet événement là. A, a à arriver à un niveau. Nous demandons au Foucault, à me, monsieur le maire, le maire de le député, de donner un fonds de 500 000, au bail-you, de patati-patata, pour conduire la deuxième édition pour changer il y a va aussi faire son événement avec, comment il s'appelle, le commissaire Céguis-Aixan qui sera là pour le soutenir. Avec plusieurs partenaires qu'il connaît, de la télé RTI1NCI-Latois, qui vont venir soutenir l'événement. Et je sollicite le bain de patati pétata, de patati M. On a dit que Mais pas la vidéo de confirmation que je le faire. Je suis que tout le monde a venu participer à ce événement. C'est grand événement. c'est à